Bonjour les amis, le 4 août 2020 donc il y a quelques jours, on est aujourd'hui le, le 17 août 2020, j'ai publié une vidéo intitulée « Faut-il acheter de l'or ?» Et quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien on a eu une chute importante de, de l'or. Qui a fait mal à certaines personnes qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros euh, donc je le sais ça a été publié euh, sur internet euh, dans une vidéo. Et euh, j'expliquais donc dans la vidéo du 4 août que ce n'était pas le moment d'acheter, que c'était beaucoup trop risqué d'acheter. Pourquoi Parce qu'on avait eu donc une hausse très importante de l'or et c'est toujours à ce moment-là qu'on a des corrections. Donc c'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc quand on a de l'expérience en trading, donc ça fait plus de 10 ans que je fais du trading eh bien ça se répète ce genre de scénario. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le public a accès aux informations, c'est-à-dire que partout on dit euh, l'or est en train de monter, on va, il faut investir dans l'or, ça va monter et eh bien qu'est-ce qui se passe Le public donc les gens qui ne sont pas avertis euh, se plongent là-dedans. Là Achète, achète de l'or ou achète un, un autre actif et à ce moment-là quelques jours après qu'est-ce qui se passe Boum C'est une chute importante, on a connu ça avec le bitcoin aussi et on a encore un exemple ici avec l'or. Donc ce n'est pas une bonne idée si vous n'avez pas une expérience en trading, si vous n'avez pas une formation en bourse euh, d'investir comme ça sur un coup de tête ou parce qu'un ami, un, une personne de votre famille vous a dit « L'or est monté, c'est le moment d'acheter de l'or ». Non, ne vous faites pas, même des personnes qui prétendent être des experts peuvent vous dire des choses comme ça mais je peux vous dire que par expérience, <coughs> pardon, euh, j'ai vu cela des, des, des dizaines de fois. Lorsqu'un marché monte comme ça de manière très importante il y a toujours des corrections. Alors qu'est-ce que c'est une correction Eh bien c'est ce qu'on a, ce qu a eu ici donc vous voyez on a eu trois bougies rouges donc ça a fait mal parce que cette bougie-là était vraiment très importante donc on est passé euh, donc euh, de presque 2100 à 1900 euh, dollars donc sur le gold. Donc c'était vraiment une, une chute très importante en trois jours et puis on a ce qu'on appelle une correction c'est-à-dire que ici sur une unité de temps une journée donc chaque bougie correspond à une journée, on a une bougie ici d'indécision donc avec des mèches très importantes et puis on a de nouveau une bougie verte. Donc on peut voir ici qu'il y a de nouveau eu des achats importants. Il y a eu d'abord des ventes importantes donc ça, ça, ça a bataillé entre les acheteurs et les vendeurs. Et puis finalement ce sont les acheteurs qui ont réussi à, à gagner et le marché est reparti. Maintenant est-ce que ça va repartir beaucoup plus haut Ça on le verra à l'avenir, euh, je ne peux pas vous le dire. En tout cas je ne m'aventurerai pas à vous dire ça. Mais c'est clair qu'il faut analyser sur différentes unités de temps euh, donc l'évolution de l'or, euh, la configuration des bougies. Mais si vous vouliez acheter de l'or ce n'était pas là au-dessus, donc ce n'était pas le 4 août quand j'ai fait ma vidéo, c'est plutôt ici à ce niveau-là donc 3-4 jours après que vous pouviez éventuellement tenter un achat et vous seriez légèrement en gain maintenant. Mais euh, ça reste quand même euh, assez dangereux. Donc si on va voir sur des unités de temps euh, euh, plus longues, regardez sur une semaine et eh bien qu'est-ce qu'on voit On voit donc une très forte hausse euh, donc euh, chaque bougie correspond à une semaine, on voit vraiment qu'il y a eu une hausse très importante c'est-à-dire que tout le monde dit euh, c'est le moment d'acheter. Euh, oui mais non vous pouvez avoir des corrections très importantes, on a d'abord eu une ici. Il y, a, il y a déjà quelques semaines et puis là on en a de nouveau une assez importante avec une mèche qui est intéressante certes et une bougie verte ici. Donc on a une reprise de la hausse mais est-ce que ça va encore aller plus haut ça, ça reste quand même assez délicat d'acheter de l'or à l'heure actuelle après une hausse comme ça. Donc euh, il faut vraiment analyser ça de manière intelligente et ne pas euh, investir trop. Il faut arriver à, à comprendre comment fonctionnent les marchés et euh, essayer de se positionner rapidement. Mais si vous achetez par exemple des lingots d'or, euh, très difficile de les revendre euh, le jour même ou le lendemain. Donc il vaut mieux euh, si vous vous intéressez à des investissements boursiers, trader autre chose que l'or. Parce que là vous dire je vais acheter de l'or ça va monter et je vais gagner de l'argent. Non il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent sur, sur l'or ces derniers jours. Donc ça peut faire mal, c'est très dangereux de, de vous dire que l'or va toujours être un actif intéressant. Il y a eu des chutes euh, très importantes donc euh, vous ne pouvez pas vous dire que forcément l'or euh, est toujours euh, un bon investissement. Non ça peut être, euh, ça peut être très dangereux d'investir sur, sur l'or, c'est un actif euh, très volatile donc euh, moi je vous dis euh, apprenez plutôt une méthode de trading et diversifiez euh, vos, vos trades dans, dans différentes... Euh, sur différents actifs plutôt que vouloir acheter des lingots d'or et espérer que vous allez doubler votre capital comme cela. Donc l'or c'est bien, c'est un actif mais moi euh, ce n'est pas un de mes actifs préférés parce qu'il est très volatile, il est très dangereux, euh, je préfère nettement trader le DAX. Dans mes formations je vous montre comment trader le DAX parce que c'est un actif qui bouge beaucoup et quand on a une bonne méthode et eh bien on peut faire des gains tous les jours. Donc soyez prudent L'or euh, oui l'or euh, tout le monde en parle pour le moment mais si vous n'êtes pas averti, si vous n'êtes pas un trader averti ça peut être très dangereux de, de placer de l'argent dans l'or, d'acheter des lingots, vous pouvez très bien perdre beaucoup d'argent en très peu de temps sur l'or. Donc mon avertissement c'est soyez prudent, si vous voulez investir dans l'or ben, essayez de, de prendre des corrections comme, comme ce qu'on a eu ici. Mais euh, ça reste malgré tout euh, dangereux parce que l'or a fort monté, vous n'avez pas une garantie qui va, qui va monter beaucoup plus haut. Donc euh, on peut avoir des rebonds comme ça comme c'est le cas actuellement mais on peut avoir très bien demain et après-demain une chute encore plus importante que ce qu'on a connu là. Ça peut être une correction à la hausse qui précède une chute encore plus forte. Donc euh, moi je, je vous dis soyez prudent, euh, si vous investissez dans l'or n'investissez pas trop, un petit, un petit pourcentage de votre capital mais il y a moyen de, de gagner en bourse d'autres manières euh, et c'est ce que je vous conseille en suivant des formations. Si vous voulez apprendre à analyser les marchés, à pouvoir trader autre chose que l'or aussi et eh bien vous pouvez suivre des formations au trading comme celle que, que je propose ou que d'autres personnes proposent mais faites bien attention euh, sur, la, sur la manière de, de trader. Euh, il vaut mieux trader à court terme plutôt que de trader à long terme parce que vous voyez que ça peut se retourner très rapidement. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un pouce bleu, partagez la vidéo et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.